La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et c'est également le mien. Cette semaine, vous avez été très nombreux, même au cours de la semaine précédente, puisque nous avons 10 jours de décalage, à me soumettre le passage de la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, chez Sonia Mabrouk sur Europe 1. Sonia sera-t-elle à la hauteur de sa réputation Sera-t-elle la mettre devant ses contradictions Vous le saurez dans un instant. 8h16, sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, la présidente de l'UNEF, Mélanie Lus. Bienvenue à vous et bonjour Mélanie Lu. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut attraper comme détail d'ambiance dans cet enregistrement Alors, on n'a pas les pieds, on n'a pas les mains... On est cadré, serré, il y a les masques, c'est pas facile. Alors, on a une personne à gauche euh, dont, encore une fois, j'ignore l'existence, c'est le principe des, des vidéoscopies, c'est de s'efforcer de ne pas se renseigner sur le passé des gens, a fortiori sur leur passif, afin d'avoir les réactions les plus spontanées et de tenter d'être le plus objectif possible. Ce que je vois sur cette Mélanie Luce, ou Luce, je sais pas comment on prononce... Vous allez me dire que c'est du micro-détail, mais c'est le but des vidéoscopies. Si je, me, si je me résume à dire ce que tout le monde voit, ça n'a pas d'intérêt. Euh, on a une personne, bon, qui est, on va dire, pour être politiquement correcte, Gironde. Hein. Gironde is the new Ronde, et Ronde était de new Gross. Hein. Mais euh, qui est, alors, d'un certain côté pas dans la séduction, et de l'autre dans la séduction. C'est-à-dire que elle a un truc qui est horriblement repoussants et, et désérotisants, qui sont les lunettes sales. Je propose au, au monteur ou à la monteuse d'ailleurs, puisque désormais on a une femme parmi les monteuses, Christelle, hein, que je paierai 20% de plus, comme je m'y étais, étais engagé hein, pour faire preuve de, de, de féminisme à mon tour. Hein. On, on voudra voir si les, si les autres en feront autant. Elle a les verres dégueulasses, qu'on voit même pas à travers, hein, et c'est pas un reflet. Donc ça, euh, souvenez-vous, en classe, un petit peu, déjà les gens qui avaient les verres dégueulasses, c'était des gens qui avaient déjà un rapport à eux-mêmes, au corps et aux autres, euh, on va dire euh, particulièrement euh, indolent ou, euh, ou un peu indifférent. Et en, en revanche, elle a fait quelque chose que, que les femmes font quand elles veulent se montrer sous leur meilleur jour, qui est de, prendre, de mettre tous leurs cheveux vers l'avant. Hein, le, le cheveu étant, il faudrait demander à Delavier, mais une arme, le cheveu féminin étant une arme de séduction euh, euh, à ta vie, ancestrale. Euh, on voit, dès qu'une femme se prend en selfie ou dès qu'on la prend en photo le premier truc c'est « Attends, attends, attends » puis là, elle balance tous ses cheveux vers l'avant et donc là, alors après ça peut être vers l'avant des deux côtés ou vers l'avant d'un ou de l'autre et là on voit sa, sa, la, la, la tournure donnée à ses cheveux on verra même que si on veut, être, si on veut faire le travail jusqu'au bout on montrera des, des tableaux euh, victoriens ou pré-Raphaëli, où les femmes comme ça ont tous leurs cheveux d'un seul côté regardez par rapport à Sonia euh, qui elle s'en fout, ses cheveux tombent ah, en quatre quarts, c'est-à-dire un quart devant à gauche, un quart devant à droite, et le reste derrière, tout, tout, à la limite, euh, comme ça se fait quand on n'y prête pas attention. Elle, en revanche, elle a fait, elle a fait un effort d'apparence et de séduction. C'est un, euh, un profil paradoxal sur, ces, sur ce plan-là, et également sur le plan de la voix, vous connaissez ma, ma distinction qui a l'air subtile et qui a l'air d'un plaisir de mouche, mais qui ne l'est pas du tout entre la voix et le timbre. Les personnes détimbrées sont généralement des personnes aux, aux positions et aux opinions euh, toujours euh, discutables ou pas forcément très alignées. Et, et vous entendez la voix très pleine de Sonia et la voix complètement creuse et détimbrée de, euh, de, de Mélanie. Hein. Le, le timbre, encore une fois, c'est le... J'ai déjà expliqué récemment, une voix timbrée, c'est quand vous appelez quelqu'un et que le tut-tut du téléphone fait le son normal. Et détimbré, c'est quand le tutu du téléphone fait le son de la personne quand elle est à l'étranger. Il y a une petite différence de, de, de, de hauteur, de note, et tout à coup on se dit « Ah, le son m'indique que la personne est à l'étranger ou qu'il y a un problème sur la ligne ». Là, le, le timbre est totalement décentré, on va, j'imagine, le subir dans tout le reste de l'interview. L'UNEF et d'autres syndicats et mouvements jeunesse se sont mobilisés hier pour dénoncer la précarité de nombreux étudiants face à la pandémie. Mais s'il y avait une mesure à adopter d'urgence, laquelle réclamez-vous L'augmentation des bourses et des aides au de logement, c'est ça l'urgence. Il faut des mesures qui permettent d'avoir de l'argent directement dans la poche des étudiants et de manière immédiate. Parce que là, la situation n'est plus tenable. On a des étudiants qui continuent de faire la queue aux distributions alimentaires. Oui, alors là, le, bon, le propos, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Pour l'instant, il n'y a rien à dire, hein, évidemment, le, le, le principal, la raison d'être d'un syndicat étudiant. et Alors moi, je n'ai jamais eu recours, j'étais boursier, certes, mais je n'ai jamais frappé à la porte d'un syndicat étudiant, mais euh, j'imagine qu'il doit contribuer euh, à des prorata de bourse. Donc pour l'instant, rien à dire sur le discours. Euh, ce qui est rigolo et que je n'avais pas remarqué, c'est que euh, madame qui est vêtue de noir dans quelque chose qui... Ça m'a pas l'air très très différent des grandes robes noires euh, portées ou supportées euh, par une certaine population fraîchement arrivée dans, la, dans, la, dans le peuple français. Il euh, y, y, y a une enfin il une incise au niveau, de la, au niveau de la poitrine pour laisser voir un, un début de décolleté. Donc c'est encore une fois les, les, les paradoxes sont, sont petits, sont infimes, sont presque invisibles, mais, euh, mais, mais ils s'accumulent. Euh, hein, c'est un peu comme Marlène, parfois là, comme ça des paradoxes de tenue. Euh, un peu surprenant, mais écoutons le discours. Des étudiants qui en viennent à dormir dans leur voiture, il y a quand même ce genre de, de témoignages, et qui ont accumulé les dettes de loyer. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu On a eu une aide de 150 euros en décembre, sur l'année universitaire en cours, quand on est boursier. Ça correspond à 12,50 euros par an. Ça, c'est largement insuffisant résumé, par rapport à Vous avez eu la crise. le gel du montant des loyers crous le TKU à 1 euro pour tous les étudiants, le gel des droits d'inscription pour la seconde année d'affilée, le doublement des aides d'urgence. Vous estimez que le gouvernement, avec tout ça, ne prend pas au sérieux cette situation Mais Quand vous me parlez de gel, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation frais d'inscription, qu'il n'y ait pas d'augmentation de, de, des prix, quoi, donc de ce qu'on paye, ça doit être euh, considéré comme une grande avancée dans une période de précarité extrême. Bien sûr qu'on est content de voir qu'il n'y a pas d'augmentation, mais encore heureux, on a des étudiants qui sont plus bas. Un chiffre, lors du premier confinement, on a 36% des étudiants qui exerçaient une activité, donc euh, qui étaient des salariés, hein, qui, etc., qui l'ont qui ont, qui ont, qui ont perdu. Ça correspond à une perte de 274 euros par mois. Face à ça, vous ne pouvez pas me dire que simplement la non-augmentation des frais d'inscription est, est, est une réponse. Et d'ailleurs, surtout quand l'augmentation des frais d'inscription a été introduite dans la loi par... La ministre aujourd'hui en exercice. Donc à partir de ce moment-là, bien sûr qu'on est content qu'il n'y ait pas d'augmentation. Par contre, ce qu'on attend, c'est des vraies mesures des vraies, des, et des vraies solutions par rapport à nos difficultés. Et on va continuer à en parler, évidemment, c'est un sujet important. Mélanilus. ça fait deux ans que vous présidez l'UNEF et on va vous présenter aussi aux auditeurs qui vous découvrent peut-être ce matin. Je vais citer vos propres mots. Voilà, donc là, elle a compris... D'ailleurs, ça se voit dans le regard. Elle avait un regard relativement... Euh passif et normé. Elle et était dans l'attente passive jusque-là. Là, elle a un regard belliqueux. Un regard, euh, regardez bien, à 2 minutes 05, femme ou homme, quand quelqu'un vous regarde comme ça, c'est quelqu'un qui s'apprête au combat. Hein. Je pense que ça, c'est évident, quiconque qui est branché correctement le voit. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle s'apprête au combat Immédiatement, c'est de renvoyer une partie de ses cheveux vers l'arrière. Hein. Donc, je l'avais bien senti, je vous l'avais dit. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'infraverbal. Euh, voilà, c'est l'avantage entre guillemets de jouer, de m'efforcer de jouer le jeu, de ne pas regarder les vidéos avant, c'est que du coup je travaille par, je, vous, je, vous, je vous livre des intuitions basées sur des postures physiques qui se confirment ou s'infirment. Là, elle est confirmée. Bon, si, si, si elle devait s'infirmer, je reviendrai évidemment sur mes propos. Donc là déjà, à 2.05, je vois Sonia qui ferme les yeux, qui est, qui est en train de passer en mode sous-marin l'autre qui, qui, qui s'apprête à recevoir le, le, le coup de canon, le, le coup de fusil. Donc là, ça va, ça va charcler. Je cite, je suis la première présidente racisée de l'UNEF. Racisée, à quel groupe racisé aux catégories raciales estimez-vous euh, appartenir le, le mot racisé, il signifie simplement que je suis une personne qui n'est pas blanche. Et donc, je suis la première femme à ne pas être blanche, à diriger l'UNES, qui est une organisation qui existe depuis plus de 110 ans. Euh, alors, je, je ne sais pas ce qui vous permet d'affirmer que vous n'êtes pas blanc. et va nous dire qu'il n'est pas blanc. Bah non. Bah, bah, euh, bah non, je suis à moitié libanais. D'accord. Mais euh... Sans même m'avoir posé la question, vous supposez que je suis un homme, seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc. Ce n'est pas le type de détail que je vais chercher chez quelqu'un, je vais pas chercher s'ils son hall vient euh, d'une origine du sud, du, du sud de la France ou du sud de l'Europe ou du nord de l'Afrique ou, euh, ou si c'est un bronzage euh, récent euh, oui c'est une brune allée avec les cheveux frisés mais qui, qui considère qu que sa, sa non-blanchitude comme dirait Sego est, est un postulat remarqué de tous c'est peut-être le masque, je suis désolé moi je ne l'ai pas vu hein, je peux vous présenter des, des Françaises de souche aussi brune, avec les cheveux ondulés et aussi aller voir plus. Hein. Vous considérez donc la couleur de peau comme une identité, une construction sociale Je considère que euh, c'est même pas moi qui considère. Ah oui, alors là, Sonia, on t'aime beaucoup, mais par contre, là, tu viens de, tu viens de prononcer une contradiction. C'est soit une identité, c'est-à-dire quelque chose d'immanent et de. De, de, de lier à votre, à votre naissance, euh, soit c'est une construction sociale, ça ne peut pas être les deux en fait. C'est-à-dire que la société me fait comprendre au quotidien qu'effectivement, à ma couleur de peau, on rattache des stéréotypes. C'est ça le mot racisé. C'est euh, un mot sociologique qui signifie simplement que, effectivement, s'il n'existe pas de race biologique, il existe des races sociales et la race sociale, c'est-à-dire, mmh. c'est une construction Mais en vous effectivement vous raciale. Si vous-même vous actez du fait de l'existence de race et d'une assignation racialisante Non, pas du bah, tout. Vous vous présentez ai ainsi. un en me présentant ainsi, je fais un constat. Je fais le constat simple, qui est qu'aujourd'hui, l'UNEF, en 110 ans d'existence, n'a pas eu de présidente qui était non-blanche. Fais... Ce n'est pas l'objet d'une vidéoscopie que de faire de la vérification historique, donc on va la croire sur parole. Il me semble néanmoins qu'à défaut d'une présidente nationale, il y a eu des présidentes de régions extrêmement racisées, comme cette jeune femme dont j'ai oublié le nom, qui se faisait fort de s'afficher voilée lors de toutes ses prises de parole en public, en interview, et même euh, dans un conseil euh, régional, je crois, dont elle avait été chassée, ou dont un élu avait, euh, menacé, avait fait du chantage. Il avait posé sur la table, entre guillemets, sa présence contre le retrait du voile de cette personne. Mais selon moi, l'UNEF a déjà eu des présidents et présidentes de, de régions qui, euh, qui arborait fièrement des origines ethniques et religieuses qui ne sont pas tout à fait hexagonales. C'est aussi le constat de dire que bah, quand on s'appelle Mohamed aujourd'hui en France, on a euh, dix fois plus de difficultés à, à trouver un nom de à Oui, c'est la raison pour laquelle tes parents t'ont appelé Mélanie et pas Jamila, tu vois. Donc à la limite, tu n'es pas concerné et tu devrais au contraire, te, tu devrais œuvrer à la promotion de l'intégration par le prénom hein, cher à quelqu'un que tu dois donc... Euh, j'imagine supporter et défendre, qui s'appelle Eric, hein, un certain Eric, tu vois. Tes parents ont, ont fait comme, euh, comme prône tonton Eric, ils, ils t'ont appelé Mélanie, donc peut-être que tu pourrais enjoindre les, les parents de Mohamed à appeler leurs suivants euh, euh, Paul et Jean, quoi. J estime J qu y a, vous estimez qu'il y a un racisme systémique ou, ou Sonia, hein, par exemple, hein, Sonia Mabrouk et pas euh, Fatima Mabrouk. Venant des Blancs alors, la question, c'est pas venant des Blancs. Je considère... Bah, vous me présentez comme non-blanc, je me permets de vous demander si à l'inverse... Vous avez remarqué, hein, à, chaque, euh, à chaque crochet ou à chaque direct supplémentaire, il y a une mèche de cheveux qui part vers l'arrière, alors qu'on les a volontairement mis vers l'avant, inconsciemment toujours, pour séduire, et on les retourne vers l'arrière pour, pour combattre. Sismes venant des Blancs à votre égard et à, à l'égard d'autres personnes Le, le, le conseil qu'on qu qu fait, c'est simplement qu'effectivement, on est dans une société qui reproduit des discriminations, on reproduit le sexisme. Aujourd'hui, on a un écart de salaire entre les femmes et les hommes qui est de 23%. Ça... Euh, oui, bon, alors ça, c'est toujours l'inénarrable les, les, euh, euh, erreur statistique, quantitative... Euh, de, de calcul des discriminations salariales. Je l'ai déjà dénoncé à d'innombrables reprises. Cette discrimination ne fait pas état des mi-temps, des femmes qui mettent leur carrière entre parenthèses pour leurs enfants. Euh, et en fait, l'écart à tout paramètre égaux se réduit à, je crois, moins de 5%. C'est-à-dire qu'il est structurellement quasiment dans la marge d'erreur de, de, de lecture. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, de la même façon que les figures de style arrivent quand la logique s'évanouit, les... là elle nous fait un embranchement c'est à dire que là on, on déraille sur un autre sujet qui est l'inégalité homme femme hein, alors que jamais l'interview n'a porté sur ce thème donc ce qui veut bien dire que en fait euh, les arguments je pense que sa besace, sa argument est déjà, est déjà à sec pour aussi vite s'enfuir au nom de l'intersectionnalité sur autre chose c'est un petit peu tôt c'est à dire que là c'est un petit peu comme ce, ce, en boxe on dirait c'est faire du rope dope hein, selon la fameuse euh, stratégie de Mohamed Ali contre George Foreman, c'est se mettre dans les cordes en attendant que ça passe. Sauf que là, on est à, on est autour, on est à 3 minutes 40 de l'interview, c'est un peu tôt pour se mettre dans, dans les cordes et avouer ses déficiences rhétoriques. Ça s'appelle une reproduction de, du sexisme par la société. Oui. C'est pas simplement quelques recruteurs Je qui sont sexistes. Et donc... que vous parle qu'il y a un racisme et oui, Évidemment, à Sonia, on ne lui fait pas. Hein. Elle a bien compris que sexisme et racisme n'étaient pas synonymes. Donc là, Sonia regagne le, le petit point qu'on lui avait ôté tout à l'heure avec sa, sa confusion de euh, sémantique. Là, euh, c'est une journaliste aguerrie, hein, on, on lui fait partie. Vous voulez que je vous réponde ?– bien. – Vous voulez que je, je vous réponde ?– que... <rire> Oui, mais il faut faire une comparaison. À partir du moment où on a un sexisme qui est ancré partout, on peut faire la comparaison avec le racisme. Pourquoi quand on s'appelle Mohamed, on a dix fois plus de difficultés à trouver un emploi bah, – Peut-être parce qu'historiquement, euh, qu euh, les employeurs qui ont employé le le, les gens affublés du prénom que tu viens de prononcer, ont remarqué un certain nombre de récurrences, et peut-être que ces récurrences se sont cristallisées en sédiments culturels qui, aujourd'hui, font que... Eh euh, ben, euh, effectivement, euh, quand on loue à certaines personnes, on a statistiquement plus de chances de retrouver son logement euh, dégradé ou d'avoir des retards de loyer ou d'avoir des locataires qui ne partent pas, et euh, également pour des, euh, pour des recrutements. Et puis si je poussais la logique jusqu'au bout, mais je fais l'effort, je résiste à la pente consistante à se prendre comme, comme exemple pour tout, Et ben, si je n'y résistais pas, je dirais que dans mon exemple à moi, euh, les deux, j'ai recruté, donc là j'ai neuf collaborateurs, euh, j'en ai eu peut-être, allez, euh, sur les 15 ans passés, disons 20 à 25, sur les 20 à 25, j'en ai eu 3 à 4, on va dire décevants ou problématiques, sur les 3 à 4, j'en ai eu 50%, euh, de l'origine ethnico-géographique euh, à laquelle fait allusion Mélanie. Hein, okay Donc 2 sur 3 ou 4, ça fait soit 2 tiers, soit, soit 50%, ce qui est plus que leur représentation dans la population. Et c'est peut-être pour ça qu'à un moment, l'employeur ou le bailleur, hein, je suis les deux, je suis employeur et bailleur, euh, commence à avoir des, ce qu'elle appelle des préjugés, ce qui sont en fait pas du tout des préjugés, le, le, le préfixe est erroné, ce sont des postes jugés en fait, hein, ce, sont, ce sont des conséquences faites a posteriori. Moi je n'ai jamais refusé d'employer une personne, comme elle dirait, racisée. Par contre, euh, je te dis quand je l'ai fait, une fois sur deux j'ai eu un problème, euh, euh, voire des menaces physiques qui se sont terminées au commissariat, avec des menaces d'arriver de, en bande, etc. Donc peut-être que ça a vaguement un lien. Hein. Euh, les, les préjugés sont en réalité une, une arnaque sémantique. Les préjugés sont des postes jugés. Quand on regarde les écarts de salaire, on voit non seulement qu'il euh, y a des écarts entre hommes et femmes, mais qu'il y a aussi des écarts entre personnes euh, d'ascendance euh, immigrée et des personnes qui n'ont pas d'ascendance migratoire. Ça, ça montre qu'il y a effectivement des inégalités qui sont ancrées dans notre société et qui euh, démontrent que euh, ben, tout au, au quotidien... 20... Oui, alors je, je veux bien qu'il y ait euh, 10% ou 15% ou même 20% d'écart de, de, salarial entre Jean Euclide et, et Jean-Karim. Et Jean mais premièrement, est-ce à, à poste équivalent hein, Je pense que les gens Euclide sont assez sous-représentés au niveau des chauffeurs de taxi, euh, des chauffeurs de bus et des agents d'entretien de la RATP, par exemple. Et deuxièmement, euh, peut-on parler des salaires de Jean Karim dans son pays d'origine hein, Je l'ai déjà fait avec Ize qui se plaignait de sa condition sociale en France alors que le salaire moyen dans son pays d'origine était de 125 dollars par mois. d'accord Donc euh, oui, effectivement, peut-être Jean Karim... Ou le plombier polonais, ou, euh, le, ou le, le, le, le boulanger euh, portugais, euh, peut-être touche-t-il moins qu'un qu qu Jean Euclid du, du tertiaire dans la communication à Paris, mais aussi euh, comparé toujours au salaire du pays d'origine, et là on n'est pas dans un facteur de 0,1 ou de 0,2, on est dans un facteur de 5 à 10, voire 15. Hein. Produire ces discriminations, Et ça, vous ça veut dire que ce sont uniquement les personnes blanches qui vont faire. J'imagine que vous dénoncez toute forme de racisme. Bien sûr. Y compris le racisme anti-blanc. <Chop Advanced Bros Después> alors, attends, je Oh, joli, joli, Sonia Ça, c'est un classique. Hein. C'est... Euh, alors, comment ça s'appellerait C'est pas de la maïotique, puisque la Enfin, oui, c'est une... C'est un embryon de maïotique, c'est-à-dire que l'on fait prononcer à l'autre un oui coupable, un oui universalisant, pour ensuite lui sortir l'exception... En lui tirant de sa propre de sa propre bouche. Bon, je pense que Mélanie n'est pas si bête, donc elle a dû sentir en fait qu'en en, en, en acquiesçant au oui précédent, elle a dû sentir qu'elle tombait dans un piège. Mais en même temps, son interview est impossible. Hein. C'est-à-dire que elle sait très bien que le, le niveau de contradiction interne de l'organisation qu'elle défend la met en, en proie à n'importe quel journaliste, même de bas niveau. Donc évidemment, avec Sonia, c'est de la boucherie. Hein. Merci. Ma question, elle... permettez-moi de la voir. Et... Vous avez remarqué d'ailleurs l'inspire. Hein. Ça, c'est quand, quand quelqu'un est pris en défaut, il a deux façons de, de, de, de se préparer à la, à la tornade de coups qu'il attend c'est l'inspire et la déglutition. Hein. Et, et les deux s'ajoutent. Donc, quand quelqu'un inspire et déglutit, vous savez qu'il est, il est mis à mal et qu'on arrive sur un, de ces, de, un, de ces points, un des points de faiblesse structurelle de son discours. Hein. Là, euh, là, on n'est plus en rope-adope le rope-adope étant une technique de se mettre dans les cordes pour laisser l'autre s'essouffler, mais de temps en temps, lui donner un petit taquet, là, là je pense que ça sent, le, ça sent la défaite. Là. Et votre réponse, est-ce que vous dénoncez aussi le racisme anti-blanc Est-ce que vous considérez qu'il y a un racisme organisé Est-ce que vous considérez quand on est blanc, aujourd'hui on euh, ne peut pas accéder à un emploi, on ne peut pas accéder à un logement, on ne peut pas... Je vais vous de citer quelques suites et vous allez me dire si c'est du racisme ou du mépris un petit blanc. Vous entendez comme la respiration devient lourde et saccadée du côté de, de, de Mélanie Du racisme ou du mépris. J'avais envie de l'appeler Karima, je ne sais pas pourquoi, non, elle s'appelle Mélanie, c'est très bien. Et d'ailleurs, le verre de lunettes s'embue toujours un peu plus. Hein. Ah, c'est peut-être de la buée, j'ai peut-être été mauvaise langue sur les lunettes, c'est peut-être la buée avec le masque, je n'y ai pas pensé, donc par souci de probité, je le dis. Mais enfin, euh, je pense qu'ils sont aussi un peu vieux et crades. Faut qu'elle aille chez Paulette. Hein. Paulette, vous savez, c'est mes copines, là, mes nouvelles copines qui m'insultent et qui trouvent que je... Ouvrez les guillemets. Plus la merde. Fermez les guillemets. Et vous aussi, d'ailleurs, euh, mes followers. On a vu qu'il y avait un gars qui avait fait une vidéo sur nous, analyse de notre épisode Amour 2.0 de Go. Je veux même pas dire c'est qui, parce que j'ai pas du tout envie de lui faire de la pub et que vous alliez voir sa chaîne, mais ça, pue la merde, c'est des analyses... Euh... Euh, comme quoi l'islamo-gauchisme la, la, est un fléau, <rire> et le féminisme aussi. Plusieurs membres de l'UNEF lors de l'incendie de Notre-Dame, où il était question, je cite, de gens qui pleurent des bouts de bois, de délires de petits blancs ou encore de blancs qui font pitié, n'est-ce pas là, du mépris anti-blanc, une forme de racisme Attention, quand vous parlez de mépris, c'est pas pareil que de racisme. Il peut y avoir des discriminations qui sont suivies par les personnes blanches. je cas là, c'est effectivement inacceptable. Mais oui. vous posez une question, je vous réponds. Quand il y a du, du, euh, une discrimination, euh, des violences qui sont envers des personnes blanches parce qu'elles sont blanches, bien sûr que c'est inacceptable. c'est -ce La différence sur les termes... C'est Ben oui, mais si, je vous réponds. La différence sur les termes, elle est simplement due au fait qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent du racisme au quotidien, qui, dans leur, dans leur, dans leur vie, ne peuvent pas accéder à un emploi, est ce sont des personnes qui ne sont pas blanches. De il y a une non. différence sur les termes, C'est pas d'ailleurs -ce moi qui ai inventé -ce que vous cette différence. Excusez-moi, je finis Est-ce que vous, en... vous considérez que cette suite est membre de l'UNED Je vais revenir dessus, de mais laissez-moi de vous répondre euh, ce mot racisme anti-blanc. On était dans un, dans un dialogue de type ping-pong, avec une répartition du temps de parole, euh, un, un tiers, deux tiers ou, ou un quart, trois quarts, et tout à coup, n'ayant pas, encore une fois, euh, la, la boîte à argument étant à sec, ça devient un monologue, mais un monologue rempli de périphrases qui ne répond pas aux questions. Et ça, ça a tendance à agacer l'auditeur, et, et en fait, là, dans un combat, Sonia sait qu'elle gagne au point, c'est-à-dire qu'elle ne met pas encore l'autre KO, mais elle sait que le juge, qui est non pas le directeur d'antenne, mais qui est le spectateur, hein, l'auditeur, comme au théâtre, on ne, on ne, on ne joue pas l'un pour l'autre, on joue pour le, le vrai partenaire qui est le public, c'est pour ça que deux comédiens de théâtre ne se regardent jamais en face, mais il y en un public, c'est pour ça que les caméras sont orientées de façon à ce que les protagonistes ne, ne soient pas directement l'un vers l'autre, mais vers nous, hein, regardez, elles ne sont pas de profil, elles ne se font pas face, elles sont de trois quarts, un petit peu comme moi avec vous, je ne regarde pas mon cadreur Nicolo, hein, qui est derrière la deuxième caméra, d'ailleurs que j'ai oublié de regarder jusqu'à présent, bonjour deuxième caméra, tout ça est monté comme une pièce de théâtre, et euh, le, le, le monopole de la conversation devrait aller de pair avec le monopole des idées, hein, c'est-à-dire de la même façon qu'on interrompt quelqu'un quand On a une plus-value à apporter au niveau du discours, on ne devrait interrompre un journaliste que quand on a un argument clé décisif et définitif à lui opposer. Là, elle interrompt, mais pour euh, périphraser et n'apporter aucune idée nouvelle. C'est un petit peu ce que je reprochais quand je faisais, euh, quand je publiais de nombreuses études de cas. J'en fais toujours, mais j'en publie un petit peu moins parce que j'en ai un grenier incroyable encore à publier. J'apprenais je, je, à mes interlocuteurs à à cette, cette règle tacite de bonne intelligence, coupez votre interlocuteur à l'unique condition que vous ayez une plus-value. Hein je vous, je, je raconte une anecdote historique ou personnelle ou quoi que ce soit. Vous reconnaissez euh, une ville euh, que vous dans la, que vous connaissez bien parce que vous y avez grandi. Vous me corrigez en disant non non tu t'es trompé, telle rue ne peut pas déboucher là parce que si ou euh, en telle année non non ce que tu cites c'était pas 2001 c'était 2002 je m'en souviens j'étais à 1 -1. et là L'interruption de parole fait sens, et elle est même en général, peut-être pas appréciée, mais tolérée par le locuteur, au sens où son interlocuteur a démontré qu'il avait une plus-value. Là, il n'y a aucune plus-value, ce n'est que de la périphrase, et ce n'est que détourner les, les sujets. Donc en fait, là, je pense que Sonia va s'énerver, et qu'un petit peu comme un personnage de jeu vidéo qui... qui vous savez, quand la jauge d'énergie augmente... Euh, le la, la furie, hein, comme on disait à King of Fighters, la, la furie va partir. Et puis si elle ne part pas, de toute façon, la furie grandit chez le, chez le spectateur. Alors c'est marrant parce que euh, Mélanie a une conformation de visage très étrange, au sens où nous tous, on remarque que notre masque tombe au fur et à mesure que l'on parle, hein, on passe notre temps à le relever, et elle, son masque remonte, hein, c'est-à-dire qu'elle est quasiment voilée, le masque lui couvre quasiment les yeux alors qu'elle ne l'a jamais touché. Hein. C'est très bizarre, elle doit avoir un, un, je sais pas, un visage un peu huileux, quelque chose... Je... Oui, il vient. au départ de Jean-Marie Le Pen. C'est le premier éthique oui, système oui, dans les sûr. années 80. Oui, Mais dites-moi, est-ce que vous... <rire> <rire> oh là là, elle a fait une petite parade, là. Euh, ça ça n'est pas passé. D'ailleurs, on voit à, à, à 5,50 que le visage de Mélanie, le regard de Mélanie vers le bas exprime la déception. Un regard vers le bas, c'est de la timidité ou de la déception. Donc là, elle est déçue que son appel... À la, à la terreur de l'extrême droite n'est pas fonctionné, surtout sur une journaliste également euh, racisée, mais ça c'est une différence de quotient intellectuel et d'épaisseur culturelle. Hein, L'épouvantail Jean-Marie ne passe plus sur les, gens, euh, sur les gens distingués et sur les gens sachants distingués. Euh, donc euh, voilà, c est, c est, ça c'était très beau, hein, c'était vraiment un de ces coups qui ne tue pas, mais euh, c'était très élégant. Est-ce que vous voulez dénoncer Est-ce que c'est du mépris, voire une forme de racisme anti-blanc Mais ces tweets, je les ai déjà dénoncés. J'ai déjà expliqué que l'UNEF n'était pas du tout associé à ces tweets-là, donc, donc vous, vous n'avez jamais Ah oui, alors l'UNEF n'est pas associé aux tweets de, de ces sections régionales. Alors j'aimerais voir le sort réservé à un parti qui répondrait sur une radio nationale. Euh, les, les propos émanant de nos responsables de régions, de départements ou de nos syndicats locaux ne nous représentent pas. Ben alors pourquoi est-ce que ces gens ont, ont votre nom dans, euh, dans l'intitulé leur, dans leur, dans, dans de leur groupe A la limite, euh, euh, dénoncez-les tous et retrouvez-vous seuls. Ça, ça, ça, ça ne tient pas. Ça ne tient ni devant la justice euh, judiciaire, ni devant la justice morale, ni sur le tribunal médiatique qui est un, que représente un plateau. Exemple, tenu ou tolérer des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF Excusez-moi, mais ça n'a rien à voir. Ah, donc... ah oui, alors elle, c'est marrant parce que autant euh, que nous faire l'interjection euh, sexisme, racisme, par contre, ça a tout à voir. Ce... Rappelez-vous, elle l'a dit au début, hein, euh, on, je, ma compréhension fonctionne par comparaison, hein, par analogie. Donc là, on peut lui autoriser toutes les analogies qu'elle souhaite. Par contre, quand on lui parle de réaliser... Le, la jonction « tweet raciste » et « réunion en non-mixité », là, par contre, c'est une analogie qu'elle refuse au sens où ça n'aurait rien à voir. Donc, elle a une notion très relative de, de l'analogie, en fait. Hein. C'est elle, elle qui décide. Est-ce que vous voulez des vraies réponses je, je les attends depuis tout à l'heure. C'est C'est mon répondre. -ce que... ah, ça, c'est insupportable, c'est un procédé rhétorique qu'emploient les, vende... les loueurs de voitures. Hein. C'est quand il y a... Un, quand il y a un, quand le, la voiture que vous avez demandé n'est pas disponible, et quand on les voit en train de peiner à vous proposer autre chose, ça m'est arrivé à Nice il n'y a, a pas longtemps, euh, à un moment je dis non, non, mais en fait je ne veux pas ça, parce que ce n'est pas ça que j'ai réservé, je veux l'équivalent, ou mieux, je ne veux pas en dessous. Et là il me répond, euh, avec l'accent de Nice, ce con, est-ce que vous voulez une belle, une, une, une belle auto Est-ce que vous voulez que je vous propose une belle auto Et là déjà j'ai compris déjà qu'il essaie de me la mettre, tu vois Vous me dites ce qui est disponible dans ma catégorie, et si ce n'est pas disponible dans ma catégorie, je veux au-dessus. C'est comme ça qu'on procède en hôtellerie, c'est comme ça qu'on procède dans toutes les formes de, de, de services et de locations. Ce n'est euh, pas à vous, on n'est pas en train de discuter de ce qui est beau ou pas beau, je veux dire, ce n'est pas le débat, euh, ce n'est pas une... Euh, c'est pas un cours d'histoire mécanique, ou d'histoire de l'art, ou d'histoire du design, non. Et là, c'est pareil, C'est quand, quand, quand votre interlocuteur vous... Mais son masque monte encore Je suis à 6 minutes 13, elle a quasiment... Regarde, Zoom à 6 minutes 13, elle a quasiment les yeux recouverts, c'est incroyable Le masque est habité. Le masque est, le masque est paradoxalement presque plus, plus vivant et dynamique que, que celui qu'il porte. Quand on vous demande est-ce que vous voulez une vraie réponse, oui ou non, sachez déjà que... C'est l'annonce du mat, hein. Là, elle est pas échec et mat, mais... Euh, pardon, elle est, elle est échec. Elle est pas encore échec et mat, mais elle est échec, hein. Vous avez jamais tenu ou toléré des réunions en non-mixité raciale lors de votre bureau national de l'UNEF La question euh, est simple. Donc, très bien, laissez-moi euh, expliquer. Mais arrêtez arrête de dire laissez-moi expliquer, réponds oui ou non, c'est insupportable, ça. C'est un défaut de ma mère, d'ailleurs, que je supportais pas. C'est oui ou non, et en fait, ça répond jamais. C'est toujours une espèce de suite de prolégomène, là, comme ça, c'est embrasser, c'est un défaut typiquement féminin qui est insupportable, et Dieu sait que je peux tacler les défauts masculins aussi, mais ça, c'est typiquement féminin, c'est paver la route de sa réponse d'embryon de oui et d'embryon de non pour qu'à la fin, en cas d'accusation, on puisse choisir le, le camp qui va bien a posteriori, hein, ce qu'on appelle en, en médias politiques tenir le couteau par le manche. Non, non, non, c'est insupportable. En éthique, en, en bon sens, dans la, dans la morale traditionnelle, il y a un oui et il y a un non, et dans certaines circonstances, on avoue qu'on n'a pas le moyen de choisir ou qu'on n'a pas les moyens de décider, et on dit « j'avoue mon, mon impéritie, je, je ne sais pas, je dis peut-être on verra ».« Peut-être on verra » est une réponse acceptable. Par contre, faire des périphrases des préliminaires et tourner autour du sujet en essayant de paver sa réponse de, tous les, de toutes les petites pierres possibles pour à la fin dire, ben vous voyez, je vous l'avais dit, c'était non, non, non, engage-toi, réponds oui ou non, ces réunions, elles existent ou elles n'existent pas. Hein. Euh, là, il faut être binaire de temps en temps, là, c'est le cas. Si tu ne si dis pas oui ou non, tu es coupable. Hein. Est-ce qu'il y a des réunions qui peuvent s'organiser Bah, si, c'est sa question Les réunions qui s'organisent dans l'UNEF en non-excité, et bien effectivement, Donc il y, y en a en non-excité. Bah, excité. dis oui alors Par exemple, les femmes de l'UNEF bah, se bah, réunissent pas en non-excité. Mais, est-ce que vous avez moi, des je réunions Les blancs que... sont exclus, madame Luce. La question <rire> est simple D'accord, la question est simple, la réponse aussi. Si vous me laissez pas répondre, ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, pourquoi m'inviter Donc, vous voulez une réponse Laissez-moi la dire. La réponse Je aussi, gagne du temps, je gagne du temps, je gagne du temps. Les femmes ont subi des discriminations. Donc, on organise des réunions pour pouvoir, pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir. Et on organise aussi des réunions pour permettre aux personnes qui sont effectivement touchées par le racisme. Donc, donc ça, ça, ça permettra, ça, ça devrait permettre, euh, dans la mesure, dans la limite où ils en ont le, le, les facultés intellectuelles, ça devrait permettre de comprendre que le féminisme est un cheval de Troie, hein, en, en postulant des discriminations jamais vérifiées. C'est un cheval de Troie ou par analogie, c'est-à-dire par décalcomanie, d'autres. Euh, d'autres combats, non, non pour l'égalité, mais pour la, la, la surreprésentation, vont, vont s'enfiler. C'est-à-dire que là, au titre d'un combat féministe déjà advenu et jamais vérifié, tout à coup, le, le, la, la non-mixité non féministe justifie la non-mixité la non euh, religieuse ou raciale qui justifiera euh, également ensuite la surreprésentation de ces soi-disant minorités dans, dans, dans l'espace public et la construction incessante de lieux de culte et leur euh, quota de, de, de points à l'école parce qu'on va, dé, va décréter que leur, leur sous-performance chronique dans à peu près toutes les matières est, bien, est due à une discrimination. donc On voit bien l'œuvre de, de, de cheval de troie du féminisme en fait, qui, qui va ensuite permettre de remodeler et de transformer la société Selon des critères euh, euh, raciaux, ethniques, qui n'avaient rien à voir avec le combat féminisme pour l'égalité de base. Hein. C'est féminisme d'égalité, entraîne féminisme de genre, entraîne revendication de genre, entraîne revendication euh, ethnico-religieuse, entraîne quota et entraîne remplacement. Hein, par le haut, par le bas, par le côté, par la fenêtre, par dessous, par derrière, par tous les côtés que vous voulez. Voilà le, la, la fonction. Définitive des idiots utiles du féminisme de la deuxième heure. Ça veut pas dire que c'est des réunions dans lesquelles on prendrait des décisions. Il n'y a aucune décision qui est prise en non-existant dans l'UNEF. Donc, dans l'UNEF, on considère que la lutte contre le racisme, elle doit se changé. faire avec, d'un côté, mm -hmm. avec à la fois les personnes blanches et les personnes non-blanches. Il la faire y a conscient. des réunions où les, les non-blancs ne sont pas admis et les blancs ne sont pas admis, c'est ça Mais je, Mais je, euh, Oui ou non ça, là, Réponds, bordel donc le... donc. Euh, est-ce je... que ça existe Mais je viens de vous expliquer que ça existe, bon, ça existe. Comment vous ne quel... De vous quelle ne manière, manière est est que De quelle manière Est-ce que vous voulez une vraie réponse Comme je voulais expliquer Oui, il y a des réunions qui s'organisent, mais simplement pour Ça, ça c'est malheureux parce qu'elle donne totalement raison à Nietzsche. F est une surface qui mime la profondeur. Euh, vous avez entendu sa réponse. C'est vous m'empêchez de descendre au fond, mais il n'y a pas de fond. Il n'y a qu'un récital psittaciste de postulats de féministes du genre auxquels tu t'accoles grossièrement, car tu es grossière dans ta rhétorique, hein, je ne tattaque pas sur le physique, je parle purement de la rhétorique, tu es grossière dans ta rhétorique en t'accolant à des combats euh, qui ne sont pas les tiens et en œuvrant à l'intrusion à de ta communauté. Pour, euh, pas pour parler euh, de, de, euh, de la manière dont l'UNEF s'organiserait, etc. La question c'est pourquoi Ah bah c'est pas toi qui décides pourquoi t'es là, a priori. On t'invite pour parler de l'UNEF, tu réponds, je ne suis pas là pour parler de la façon dont l'UNEF s'organiserait. Mais, mais euh, à, à quel titre Vous trouvez ça problématique qu'il y ait des réunions de personnes qui s'organisent, qui, qui, qui discutent simplement d'accentulation, qui existent quand ce sont des simplement. personnes qui sont racisées et pas quand ce sont des femmes. Pourquoi La norme excitée donc n'est pas une... Bah pourquoi Parce que les deux sujets n'ont strictement rien à voir et que le, le, le, les femmes, sont une d'abord, ne sont pas une catégorie sociale, mais à s'y si tenter qu'elles le soient, il n'y a, a, a aucun dénominateur commun, aucun noyau dur entre les personnes extra-européennes et, et, et les femmes. Leur, leur quotidien n'est pas le même, leur ambition n'est pas le même, enfin c'est même se retrouver à devoir rappeler... Les invariants euh, génétiques, géographiques, pol politiques, c'est fatigant car le discours est si creux qu'il reporte l'intelligence sur celui qu'il regarde. C'est-à-dire que c'est <rire> au regardant de faire le travail d'effort de logique et de formulation que devrait faire l'interviewé. Mais c'est ce qui advient quand on met aux responsabilités des, des, des, des creux et quand, quand on porte au nul le néant, c'est ce qui advient. Yeux, on l'entend ce matin. Non, je vous pose une question aussi. Parfois... Mais c'est pas ton rôle en fait, c'est pas ton sujet. Euh, c'est un procédé rhétorique qui est fatigant, qui est de questionner le questionneur ou d'interviewer l'intervieweur. Sonia ne te laisse pas faire. Madame, ce n'est pas moi qui organise. Voilà, merci, so merci Sonia. Sonia. Non, mais vous êtes bah, je, je vous pose aussi la question de pourquoi on considère ça différent quand ce sont des personnes qui parlent simplement du racisme qu'elles ont vivre et quand ce sont des femmes qui parlent du racisme, de, du sexisme on qu'elles ont vivre. On entend gérer. votre argumentaire. Venons-en à l'affaire qui a secoué l'IEP Grenoble et bien au-delà. L'affichage de noms de deux professeurs accusés de prétendue islamophobie a été relayé sur les réseaux sociaux sur le compte Twitter de la section UNEF de l'IEP. Elle va nous dire qu'elle ne représente pas, pas la section de UNEF de l'IEP déjà fait le coup tout à l'heure. Euh, notre syndicat déjà n'a pas participé à cet affichage. Exemple, voilà On a déjà aimé, euh, plusieurs fois avoir regretté euh, le poste qui avait été fait. Il y a donc euh, effectivement... Ah voilà, ces vers sont dégueulasses parce qu'en fait, elle met les doigts dessus. Hein, on, à 8 minutes 40, on la voit. Regretter euh, le poste qui avait été fait. Oui, forcément, euh, c'est un petit peu comme un disque. Hein, euh... <rire> si je mets mes doigts sur mes disques, évidemment, ils vont mal sonner. Donc si vous mettez vos doigts sur vos lunettes, ensuite, vous, vous aurez, vous aurez l'air négligé, un petit peu sale. Et, et pas très apprêté. Donc, ce qui, ce qui entrave un peu votre discours. Alors, malheureusement, comme en plus, le discours est déjà auto-entravé par, euh, par, par ses propres arguments lénifiants, là, ça fait beaucoup. Donc, euh, effectivement, une photo qui a été relayée sur les réseaux sociaux. Dans cette photo, il y avait quoi Il y avait déjà les photos du collège euh, et euh, le, tout le collège. C'est-à-dire que c'est un collège, pas que sur ses enseignants. Il y a euh, des collèges qui dénonçaient les agressions qui étaient subies, subies à l'IEP. Et effectivement. Ah, elle donc, nous a fait une petite Marguerite Stern avec moi, eux. Là, c'était les, les agressions subises. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que par, je suis absolument certain que par écrit, au lieu de l'orthographier ES, elle l'orthographie SES ou quelque chose comme ça pour bien marquer le, le... le caractère structurellement féminin des, des... des victimes. Expliquer plusieurs fois que c'était une erreur. Euh, de relayer ces photos. Euh, on a d'ailleurs eu l'occasion de s'excuser auprès de l'enseignant euh, en question. Euh, C'est une erreur qui était à la fois maladroite parce que, euh, en aucun cas, euh, la section locale de l'UNEF a voulu euh, mettre euh, et les une vindicte ce sur matin, ces personnes-là. soutien clair et franc euh, à ces deux professeurs dont les noms ont été placardés sur les murs euh, au nom d'une prétendue islamophobie Mon soutien face euh, aux, euh, aux menaces qu'ils peuvent subir, oui. Par contre, euh, je pense qu'il y, y a deux non, sujets. Il y a un mais Non, il y a deux sujets. Il y a la question euh, des. Euh, du placardage qui est inadmissible, et à laquelle l'UNEF ne s'est jamais associé. C'est marrant parce qu'un parti identitaire, enfin, on va en faire dans l'ordre, un parti souverainiste, identitaire ou racialiste, si tel était autorisé dans notre pays, ce qui n'est pas le cas, euh, confronté aux mêmes accusations, c'est-à-dire celles d'avoir placardé les, le portrait et/ou les coordonnées d'une personne racisée auraient été obligés sur le champ de démettre ses membres et son organisation aurait été dissoute par le ministère de l'Intérieur. Là, c'est un désaveu partiel qui n'entraîne aucune démission d'aucun des auteurs du placardage. On remarquera bien la, la, la, double, la double peine. Qu'est-ce qui est qu admis Parce que rappelons ce qui a été placardé Mélanie Luce, il y a les noms, et puis juste en dessous, il y a été, euh, il était un. C'est joli comme nom, de nom de et comme prénom, Mélanie Luce. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'islamophobie tue dans notre pays sur, Ne leur euh, fait pas honneur. Enfin, la question est assez claire. Bah, Qu'est-ce qu que vous appelez islamophobie Parce que j'ai vu vos, différents, vos différentes descriptions, et je, je trouve que la description n'est pas bonne. Je suis allée donc avant cette interview regarder tout simplement dans le dictionnaire. Qu'est-ce que me dit le dictionnaire Que l'islamophobie, c'est l'hostilité envers l'islam et les musulmans. L'hostilité envers l'islam et les musulmans, c'est ce qui a amené effectivement des terroristes d'extrême droite à faire euh, une tuerie sur la mosquée. Oui, le, le, hostili notre hostilité légendaire à l'islam et aux musulmans doit être ce qui les pousse par millions à venir chez nous tous les ans. Hein. c'est Sous une forme d'espèce de logique sadomasochiste. Hein. Est, euh, elle est tellement euh, ancrée, elle est tellement visible et, et surtout elle, prête tellement à, à, elle porte tellement à conséquence, que les chiffres de l'immigration ne cessent d'augmenter dans la plupart des pays occidentaux, au point que même Biden, hein, oh, même M. Black Lives Matter et M. Monsieur, et Monsieur, euh, US à Terre d'Accueil, vient de leur écrire dans un tweet, s'il vous plaît, restez chez vous. Euh, par contre, si c'est le camp du bien qui invite les migrants à, à demeurer chez eux, ça va. Par contre, quand c'était le précédent président, avec sa mèche blonde rebelle, là, tout à coup, c'était euh, odieusement... Euh, c'était odieusement euh, raciste et, et conservateur. Donc là, je sens qu'on on va être un peu dans la même logique. Christchurch, c'est ce qui a amené aussi l'extrême droite en France à ah, ah, l'incendie de mosquée. Après des accusations d'être islamophobe Charles et ses amis ont été tués à Charlie Hebdo. Après... Alors là, c'est très bien parce qu'elle parle d'incendie de mosquée. J'aimerais bien qu'on compare les incendies d'église, les saccages de, de cimetières juifs et les incendies de mosquées. On essaiera de, de remettre les choses en perspective en termes de quantité et on verra le, la proportion d'incendies de mosquées au cours des dix dernières années en France si elle est représentative face aux incendies d'églises et aux saccages de, de, de, de propriétés privées ou de lieux de culte euh, hébraïques. Bon, enfin, je pars du principe que tous sont vrais et qu'aucun n'est organisé et qu'aucun n'est monté, je ne suis pas complotiste. Évidemment, je refuse de croire que certains de ces saccages soient organisés par ceux-mêmes qui s'en plaignent. ...avoir été accusé d'être islamophobe, l'enseignant Samuel Paty a été décapité dans notre pays. Je vous pose une nouvelle fois la question. Qu la qui... respiration, dès qu'elle a entendu, et vous avez entendu... ...a été décapité dans notre pays. Je vous pose une nouvelle... Dès qu'elle a entendu Samuel Paty, elle sait qu'en fait, elle est, euh, le, le discours est brisé, il n'y a aucune réponse à apporter. Et, et du coup, là, euh, bah, je pense que ça va être le coup final. ce qui tue dans notre pays, l'islamophobie ou l'islamisme je, là, il y a les deux, et tout simplement. Les deux à Vous mais me donner que... un nom de quelqu'un qui a été malheureusement tué à cause mais de l'islamophobie si vous, vous ignorez toutes les, les victimes de la... Bah, listez-nous. Li parce qui est tout simple, vous ignorez aussi toutes les victimes euh, de Biarritz il y a quelques, il y a quelques années. Pourquoi vous avez du mal à répondre à ce que c'est Parce que J'ai pas mal à répondre. A, en eu des je avec vous, des associations avez comme du mal sur politique C'est-à-dire que vous avez décidé que l'islamophobie, c'était une définition que vous, vous avez, vous, vous avez acceptée vous-même, mais qui n'a aucune cohérence scientifique. Mais... Parce que toi, tu es apte à juger de la science et de la cohérence. D'accord. Mais écoute, euh, alors on ne doit pas avoir fait les mêmes études. La définition de l'islamophobie, c'est l'hostilité envers les musulmans et l'islam. À partir de ce moment-là, si on parle d'hostilité envers les musulmans, la question c'est est-ce qu'on accepte dans notre pays Mais cette hostilité se manifeste comment au sens où une partie non négligeable et sans cesse croissante de mes cotisations sociales vont à l'accueil, à l'hébergement de ces populations, à la construction de structures euh, sportives et, ouvrez les guillemets, culturelles. Je passais par le, la porte de, porte de Clignancourt, je crois, euh, hier soir, en taxi, pour rejoindre l'aéroport, et je voyais un terrain vague dont les panneaux ville de Paris étaient entièrement dégradés et tagués, tag au travers duquel je parvenais tout de même à lire que 2,6 millions d'euros avaient été euh, alloués par la ville à, des, à la construction d'un centre de, de, de sport et de loisirs, qui sera lui également dégradé comme toutes les résidences, comme toutes les, comme tous les, comme toutes les, les structures d'accueil euh, consacrées à l'accueil de, de, de, de, de l'étranger. C'est ça en fait notre hostilité, je ne comprends pas, elle est où, elle est, elle est comment, elle se manifeste comment L'hostilité envers les musulmans. Je ne pense pas qu'il faut l'accepter. Après, il y a la question de comment on lutte contre cette hostilité. Et effectivement, on ne lutte pas contre cette hostilité en placardant des noms sur, sur un, un Madame, il Et c'est ça qui pose problème. Où, il est où l'universalisme de l'UNEF, d'autrefois Il est où Et je vous pose la question de l'universalisme et pas en écriture inclusive. Alors, l'universalisme de l'UNEF, bien sûr, l'UNEF est toujours universaliste. Et l'universalisme, oui. pour moi, c'est simplement un objectif. C'est-à-dire... Pour être universaliste, il faut avoir comme objectif que la couleur ne. De... C'est très intéressant ce qu'elle vient de dire, c'est... Euh, je me définis par anticipation, par un objectif abstrait, et non pas par ma pratique actuelle. Ça, c'est une rhétorique que je n'avais pas entendue depuis très longtemps, qui est à la limite plus fine que celle consistante à questionner les définitions ou à renvoyer la balle de la question à son interlocuteur. Euh, je la note, et j'en suis presque jaloux. C'est-à-dire que quand quelqu'un me reprochera euh, quoi que ce soit, je dirais, mais ne regarde pas ce que je fais là, maintenant, aujourd'hui, regarde quel est mon objectif pour euh, ma retraite ou mon quatrième âge. Hein. C'est un petit peu comme euh, ces philanthropes euh, milliardaires hein, qui se sont enrichis sur euh, l'exploitation de, de ressources naturelles. Euh, non, non, euh, non renouvelables, non renouvelable ou qui se sont enrichis sur l'exploitation d'esclaves à bas prix ou qui, te, ou qui se sont enrichis sur des escroqueries de TVA, tiens, en parlant d'escroqueries de TVA, j'en profite pour rappeler, euh, je l'ai dit sur Twitter, mais ceux qui ne me suivent pas encore sur les différents réseaux sociaux, j'en profite pour rappeler que mon contrôle fiscal qui a duré plus d'un an s'est avéré euh, totalement vierge et j'ai fini avec un redressement de 0 euros hein, donc ça ne sert à rien de me dénoncer au fisc moi je suis en règle, merci. Et euh, donc c'est un petit peu comme s'enrichir avec par le mal toute sa vie et à la fin euh, rattraper sa conscience pour échapper au purgatoire en, en montant une soi-disant association où on reverserait euh, partiellement une partie des impôts que la, que la défiscalisation nous a permis d'économiser. Et bien là c'est la même chose c'est <rire> ne jugez pas mes pratiques au quotidien jugez un objectif abstrait que je m'assigne, mais auquel je ne suis pas tenu, et euh, comme dirait Jean Covici avec les COP, euh, un objectif en vertu duquel il euh, n'y euh, a aucune coercition, aucune punition, aucune amende si je ne l'atteins pas. Ça c'est beau ça. Ça je vais, je vais le ressortir je à mes détracteurs, je m'en souviendrai. C'est ça l'objectif. Aujourd'hui malheureusement la couleur compte, c'est-à-dire que ben, être un homme... C'est de... ah, marrant, d'abord je voudrais des anecdotes, je voudrais des exemples de noirs et arabes tués par la police en France, pas Adama Traoré qui euh, en était à, son, à sa 17 e arrestation et qui a fui le contrôle. Hein. Alors, moi je me suis fait contrôler de, euh, récemment là, à l'aéroport, j'ai pas fui, j'ai donné mes papiers, il ne s'est absolument, absolument rien passé, ils m'ont même dit merci et bonne journée. J'ai quand même une photo à vous montrer ah, avant qu'on conclue cette interview. Non, avoir en une photo à vous cet interview. On n'arrête pas, que... pas... pas de nous dire que l'UNEF aurait été contre le port du voile à l'université. Et quand vous me dites, l'universalisme de l'UNEF, où est-il passé Vous me faites référence à ça. Ça, c'est la position de l'UNEF en 2013. Bah, évidemment que l'UNEF est pour le port du voile à l'université, puisque c'est le cheval de Troie d'un symbole religieux de soumission. Enfin... C'est-à-dire... Interdit... Ah oui, ça c'est bon, rhétoriquement aussi. C'est... Euh, c'est prétendre rétablir une vérité qui n'a jamais été contestée, ou prétendre euh, une, une cohérence temporelle qui n'a jamais été remise en question. Ça, ça, ça c'est joli aussi. Le vol à l'université, c'est contre-productif. C'est ça la position de l'UNEF en 2013. Donc l'UNEF, elle n'a pas changé de position sur ces, sur ces sujets-là. La seule se chose qu'elle en fait aujourd'hui, c'est défendre tous les étudiants. Votre par ailleurs, et vos vous commencez votre interview par parler de la précarité étudiante. Alors là, là euh, c'est extrêmement... Euh, c'est au-delà de l'incorrection que de parler plus haut que l'autre à ce point. De, de... C'est même plus de l'interruption de parole, c'est de la monopolisation. De la parole et en fin d'interview, bah ça c'est le signe que tu as été euh, vaincu en fait. Hein. C'est comme un petit peu quand le, en boxe quand le gong a sonné et que celui qui a été dominé fait une grimace comme ça pour montrer qu'il n'a rien senti ou tente une petite pichenette de, de, de post-cloche. La difficulté des étudiants, la priorité c'est quand même ça. Oh On merci. a parlé sur toute cette interview deux de minutes répondre. sur ce qui se passe pour les étudiants, alors les étudiants meurent de faim, meurent d'angoisse. C'est ça aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc là, j'atteins là, les limites. D'ailleurs, même le, même le rédac-chef, au fond, là, montre avec les mains qu'il faut, faut la faire taire. Euh, j'atteins les limites de ma patience, en plus avec son timbre, là. Elle ne sait pas respirer, elle ne sait pas, sait pas parler, c'est insupportable. Et, et en fait, il faut, comme conclusion, euh, j'enfreins la règle de Mme Potron, ma prof de, de français en seconde, qui me qui ne cessait de me dire qu'il n'y a pas de nouveaux arguments en conclusion. En fait, on pourrait peut-être se demander pourquoi les étudiants sont-ils en, en, en grande difficulté économique et euh, peut-être se rappeler qu'en fait, il y en a trop d'étudiants. C'est-à-dire que c'est la conséquence de quelque chose qu'on ne dénonce jamais parce qu'on s'en félicite par un orgueil assez déplacé, qui est que le bac est trop simple. Donc le bac, le bac qui devrait écrémer euh, 25 ou 30% de la population de, de 18 ans et l'envoyer vers des filières courtes, vers des filières professionnelles dont nous avons grand besoin. Le bac n'écrème plus rien, tout le monde l'a. Donc on a structurellement un 20% d'étudiants en plus à loger, à nourrir, à qui donner des bourses et il y a un engorgement de la population étudiante parce que l'étape d'écrémage n'existe plus, mais euh, c'est une médiation que font seulement les gens de, de, de bon sens et pas les associations communautaires euh, racialistes qui en fait n'en ont que faire puisque les étudiants sont la matière première euh, sur laquelle va, va, va s'appliquer leur, leur propagande et ils en ont besoin d'un nombre toujours plus grand alors que la réalité voudrait qu'en France, dans un contexte de de non-croissance, voire, ce, dans très peu de temps, de décroissance, on a besoin d'artisans et de moins d'étudiants. Voilà ce qui sera ma conclusion. Donc, euh, pour cette vidéoscopie de retour de courtes vacances, si elle vous a appris quelque chose ou si vous en voulez plus, c'est le moment de mettre un pouce levé, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Et je vous rappelle que la meilleure façon de me signaler les sujets que vous voudriez voir traités en vidéoscopie, c'est le, le hashtag Hashtag Vidéoscopie sur Youtube, sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux, mais principalement sur Twitter. C'est ainsi que je découvrirai les sujets que vous voudrez me soumettre. Allez, pour poursuivre cette vidéo, je vous encourage à euh, découvrir la liste de toutes mes Vidéoscopies précédentes. Si celle-ci vous a plu, j'en ai des équivalentes et même des meilleures. C'est au bout de mon doigt, là, là, par ici, par ici.